Alors, madame drache merci beaucoup de nous accueillir euh, oui. chez vous, la présidente de Sorbonne Université. Euh, L'informatique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va dire de plus en plus. Mais voilà, on, on a parlé d'elle comme de quelque chose qui irrigue de plus en plus euh, la société euh, et euh, ça doit vous faire plaisir. Ça, vous, vous qui êtes informaticienne, hein, d'ailleurs... Euh, oui, ça, Donc oui, ça on, vois, on voit ce développement en informatique. Oui, oui, oui c'est un très, très beau développement. Je pense qu'il y, y a quelque chose de, de très important par rapport à, à ce qu'on qu voit aujourd'hui, et, et Frédéric et, et Fabrice l'ont montré, c'est qu'en fait, euh, l'informatique est pluridisciplinaire dès le début de sa conception. On voit, et on voyait dans le, le graphe, qu'on a eu euh, des chercheurs en mécanique, en électronique, en mathématiques, et j'en oublie, qui sont venus irriguées, et qui ont ces labos dont on a parlé, et qui sont à l'origine des recherches en informatique. Et donc on voit bien que dès la conception, l'informatique est vraiment pluridisciplinaire, on voit bien dans les années 80-90 qu'on parle de frontières avec l'informatique, donc l'informatique est irriguait déjà un certain nombre euh, de disciplines alors maintenant on parle tous de pluridisciplinarité et c'est vrai que euh, l'informatique est au cœur des, des, des principaux enjeux en ce moment de la santé globale avec notamment la, la santé euh, numérique euh, de tout ce qui tourne autour des ressources durables les transitions environnementales euh, et puis tout ce qui est transformation plus globalement de la société euh, les villes intelligentes la relation euh, de l'humain euh, à, à la machine etc on voit bien que que voilà. mais, mais, mais tout ça, en fait, euh, a été vraiment construit dès le début. Dès le début, on était vraiment déjà dans une, euh, voilà, dans une démarche très euh, pluridisciplinaire. Les pratiques scientifiques sont transformées par euh, la science, à votre sens Oui, tout à fait. Alors, je, je, je reprends ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure. C'est important, l'informatique est une science. Et souvent, quand les autres disciplines voient l'informatique, c'est souvent du point de vue de l'outil. Il euh, faut faire très attention à ça. Euh, en fait, en vrai, les, les, les, dire, les pratiques scientifiques des autres disciplines se sont transformées, alors bien sûr par l'usage de l'informatique, mais on a vu dans beaucoup de disciplines aussi tous les aspects de modélisation, et derrière de simulation, donc ça, ça a été des transformations extrêmement importantes pour les disciplines scientifiques, et aujourd'hui, pour toutes les disciplines, même les humanités, on voit que bah, les data, l'intelligence artificielle, l'apprentissage et tout, on le retrouve dans les pratiques scientifiques de, de, de, de quasiment toutes les disciplines, et en fait, donc là, on le voit peut-être euh, par l'usage, mais en fait, l'usage crée de nouveaux problèmes qui vont aussi euh, interroger euh, les informaticiens et donc euh, être à l'origine de nouveaux de de... De problèmes. À quoi oui, oui. quand vous pensez, par exemple je pense, par oui, exemple, quand vous dites que l'usage crée de, de nouveaux problèmes. Ben, par exemple, je sais pas, moi, quand on veut utiliser euh, l'IA et, et les données pour oui. pouvoir faire de l'apprentissage, il va y avoir des, des nouveaux cas d'études, il va y avoir des, des nouvelles choses à, à mettre en place pour pouvoir répondre à la problématique précise de la discipline concernée. Donc on a vraiment comme ça euh, un mouvement d'aller-retour entre, euh, entre l'usage, l'application, la discipline et puis euh, les, les, les travaux de recherche en informatique. À votre côté, Christine Clerici, qui est la présidente d'Université Paris Cité, euh, bienvenue à bord, Madame. Je crois que vous et moi, nous sommes les deux seuls non-informaticiens euh, ici. Euh, vous êtes, vous êtes vous venez plutôt du côté de, euh, de la médecine. Euh, comment est-ce que se passe ce développement de l'informatique à, à l'Université Paris Cité Alors, de façon plus, plus générale, hein, si on regarde sur la, la partie euh, sur la partie santé, c'est vrai que euh, on a désormais une médecine qui, est, euh, qui dépend beaucoup de l'informatique, hein, euh, notamment tout ce qui... Alors, on peut-être parler de quelque chose de... Par exemple, la médecine personnalisée, où on essaie d'avoir des traitements extrêmement adaptés, nécessite effectivement qu'on ait euh, des algorithmes qui soient mis en place et qu'on puisse euh, utiliser des datas, des données de santé, pour pouvoir euh, élaborer des, des nouveaux traitements, trouver des... Des, des populations qui, euh, qui pourraient être testées pour ces nouveaux médicaments. Voilà, donc je pense que c'est vraiment fondamental. Et puis le parcours de soins, tout simplement, du, du patient nécessite euh, effectivement qu'il y ait euh, de l'informatique, ce qu'on appelle la, la e-santé, euh, ce qui a été la période Covid aussi, où euh, il a fallu euh, donc mettre en place un certain nombre d'applications, utiliser... Euh, euh, les datas pour regarder l'effet des, des vaccins. Donc voilà, je, je pense que la médecine désormais est complètement liée, la science informatique et, et la médecine sont deux disciplines, si c'est des disciplines, sont, sont totalement liées. Alors on sent le médecin là, qui, qui répond. Euh, mais justement, euh, on dit beaucoup que l'intelligence artificielle est... En mesure aujourd'hui de réaliser certaines tâches, comme par exemple la détection de certaines maladies à partir d'imageries médicales, hein, grâce au machine learning. Euh, et du coup, jusqu'à quel point est-ce que quand je suis radiologue, jusqu'à quel point est-ce que ça me ça me prend une partie de mon travail, ou au contraire, est-ce que ce, ce, ces outils-là sont là pour euh, m'aider et puis transforment finalement mon, mon travail? Comment est-ce que. Oui, ben je, je crois que sur la partie intelligence artificielle, effectivement, toute la partie euh, imagerie est une partie euh, qui, qui bénéficie, en fait, de l'intelligence artificielle. L'analyse des, des, des images est extrêmement importante. Hein. Donc, bientôt, nous n'aurons plus besoin tellement de de médecins euh, qui seront ah, voilà là pour euh, le sens de être ma empathique vis-à-vis -vis du patient mais pas forcément euh, voilà donc c'est c'est c'est vrai que on parle de la santé mais on peut parler de de l'ensemble des disciplines hein. je crois que donc si si on parle plus spécifiquement de paricité avec l'IRIF, <rire> qui fait vraiment de la recherche fondamentale en, en informatique euh, c'est euh, très important parce que les, les prochaines découvertes dans les 5-10 ans seront issues des, de, la, de la recherche fondamentale. Donc il faut aussi ne pas penser qu'application, mais il faut aussi parler de la recherche fondamentale qui permettront euh, la mise en place de nouvelles applications dans, dans 10 ans. Donc moi, je ne sais pas répondre à la question de qu'est-ce que sera l'informatique dans 10-20 ans, mais en tout cas, euh, c'est une question qui, euh, qui, qui peut occuper en fait, nos informaticiens de recherche euh, fondamentale. Euh, Antoine Petit, pardon, euh, donc PDG du CNRS, vous, vous avez commencé, on s'est parlé un petit peu, vous m'avez rappelé que vous avez commencé votre carrière en 1984, c'était il y a 38 ans. Et comment est-ce que l'informatique était considérée à l'époque Est-ce que vous avez vu une évolution dans, dans la manière, dans sa, dans sa place, la place qu'elle a pris dans le monde de la recherche Oui, je pense que l'évolution, elle est absolument énorme. Je crois que c'est vraiment quelque chose, où il faut se rendre compte, de deux anecdotes pour cela. 1995, première note à laquelle j'avais modestement participé sur la, la création d'une agrégation d'informatique, agrégation qui a donc été créée cette année. La réponse qui nous avait été faite à l'époque par l'inspection générale était la suivante. On ne va quand même pas créer une agrégation d'informatique, on vient de refuser de créer une agrégation d'hôtellerie. Donc il y avait quand même des visionnaires dans ce pays. Hein autre exemple, si je me fie au CNRS, il faut, faut rappeler que l'informatique en tant que discipline, même si elle a existé avec les sciences pour l'ingénieur, il a fallu attendre l'an 2000 pour créer un département qui, à l'époque, s'appelait sciences et technologies de l'information et de la communication au CNRS, et que ça évalue quand même son poste à la directrice générale de l'époque. Ça lui avait et... valu son poste. Enfin, ça lui, évalue, ça lui avait valu de ne pas être renouvelé. De ne pas être conduite, oui, c'est ça, d'accord. Euh, alors maintenant, il se trouve, c'est une grande défenseuse de l'informatique, donc c'est très bien, ça veut dire que les, les gens ch peuvent changer d'avis. Mais voilà, et le CNRS qui avait quand même été créé euh, 50 ans avant, il a fallu attendre euh, les, les années 2000. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un chemin qui a absolument été extraordinaire, qui doit beaucoup à, à nos pères nos, et... et j'ai envie, alors c'est un avis personnel, mais de citer juste une personne, euh, c'est toujours dangereux d'en citer qu'une. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire à la, à la, à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique, c'est Maurice Niva, euh, qui, à la fois... Alors, Maurice Niva, c'est... À l'époque, tout à l'heure, Fabrice et, et Frédéric nous ont expliqué que la vie était belle, que les gens s'entendaient, etc. C'était des brutes épaisses entre eux. Hein. C'est-à-dire que le MASI et le LITP, c'était la garde de tranchées. Hein. Donc euh, Jean-François qui est là pourrait, pourrait en témoigner. Il n'empêche que je pense que y va outre le fait qu'il était un grand scientifique, il a joué un rôle absolument essentiel dans la reconnaissance de la discipline informatique, en étant en particulier les, les, le promoteur de ce qui s'appelait les PRC à l'époque. Et donc tout ça tout a ça abouti à ce que, finalement, plein de gens ont mis leurs petits cailloux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans, la, dans la, le monde qu'ont décrit, qu décrit Nathalie et Christine. C'est un monde dans lequel l'informatique est en train de, de tout envahir. Et C'est une formule de Jean Berry, qui disait « le monde devient numérique ». Et en fait, la science devient numérique. Et ce que je trouve, moi, par exemple, fabuleux au CNRS, c'est de voir comment l'informatique est en train d'impacter à peu près toutes les disciplines. Et elle l'impacte non pas seulement en accélérant des procédures ou des algorithmes existants, mais vraiment en permettant de, de, de nouveaux paradigmes. Et se dire je pense qu'on a encore... Je dis, on, je ne devrais pas, en tant que patron du CNRS, je n'ai plus de discipline. Vous avez encore de, de superbes années devant vous et moi, je, je crois qu'on est vraiment à, à une aube d'interaction. On l'a vu en musique, on, Christine vient de parler de la médecine. Et, mais, mais vraiment, toutes les disciplines sont impactées. Je trouve qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et, et, euh, et ça a été un, un combat de, de tous les instants. Un combat passe... Ah ouais Il a fallu se battre pour euh, ah ouais. reconnaître l'informatique. Ouais, comme vous l'avez rappelé, j'ai commencé ma carrière à Orléans en 1984. C'était la baston avec les physiciens pour avoir 5% d'enseignement d'informatique en licence, et puis après, ça a été 10%. Oui, non, ça a été un combat. Mais j'ai envie de dire, c'est près... Comme, comme les informaticiens sont magnanimes, maintenant, on peut pardonner à nos, à nos aux collègues des autres disciplines. Mais en fait, c'était quoi Il y avait le gâteau, et puis nous, on disait, mais nous, on veut une part du gâteau. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'éducation nationale. Pourquoi l'informatique a mis autant de temps à exister Parce que toutes les, les autres disciplines... Alors, au départ, ils ont dit l'informatique, c'est comme l'hôtellerie, on ne va pas créer. Puis ensuite, ça a été, oui, l'informatique, c'est bien, mais c'est moins important que les autres disciplines. Puis après, c'était, OK, mais si on met des ordres d'informatique, il faut les mettre à la place de quoi Et ça, c'est un combat qui a été vrai de tout temps, avec cette particularité que l'informatique, en fait, a été créée, si je peux dire, par le haut du système, c'est-à-dire que les, si on regarde dans les... Mais là, c'est une époque que même moi, je n'ai pas connue. Mais, mais les, les premiers enseignements d'informatique, c'était plutôt au niveau du DEA, comme on disait à l'époque. Et puis c'est bizarrement descendu. C'était les DEA, puis les maîtrises, puis les licences. Le, le, les, les premières années de fac, c'est les années 90 seulement, où ça a, été, ça a été étendu. Et puis après, il y a eu la digue du lycée, la, la digue de l'éducation nationale, et là, on a franchi la digue avec le CAPES et la grègue. Mais oui, ça a été un combat. La digue a rompu, là, hein, j'ai ouais. l'impression. On va en reparler euh, tout à l'heure. La digue du lycée. Bruno Sportis, donc, le directeur général d'INRIA, vous confirmez, ce, ce, vous sentez ce, ce mouvement comme ça de, de l'informatique, euh, en faveur de l'informatique, je dirais, notamment en ce qui concerne les, les politiques publiques oui, d'abord merci au l'IPSIS et à l'IRIF pour avoir organisé cette journée. Je crois que tout a été dit, notamment par par Nathalie et puis par par Antoine hein, sur sur ce long chemin sur lequel, euh, enfin moi je me retourne avec beaucoup d'humilité, d'autant plus que je suis pas complètement informaticien comme me le pointait Antoine, avec raison. Euh, et puis parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes dont certains sont dans la salle qui ont mené ces combats que tu as rappelé euh, Antoine. Pour donner d'autres éléments, c'est vrai qu'il a fallu attendre du temps pour pour reconnaître donc. Nathalie l'a dit aussi que, que l'informatique était une science et avoir comme telle au sein du monde académique. Il a fallu attendre le début des années 2010, je crois, Antoine, pour qu'il y ait une chaire au Collège de France. Tu parlais de Gérard Berry pour promouvoir, pour reconnaître l'importance de l'informatique en tant que discipline scientifique à part entière. Il a fallu attendre du temps aussi pour avoir des académiciens et des académiciennes provenant de l'informatique. Il y en a dans la salle d'ailleurs maintenant, et maintenant un, ce n'est plus un sujet ou ce n'est pas le même sujet que ça a été il y a quelques années. Donc il y a eu tous ces combats pour faire reconnaître l'informatique comme, comme science avec des enjeux, tu l'as rappelé Nathalie, à la fois des enjeux sur, pour continuer à, à promouvoir, à soutenir le cœur de l'informatique sur ses aspects les plus théoriques, les plus fondamentaux, mais aussi savoir, tu l'as dit Antoine, tu l'as dit Nathalie, ouvrir à d'autres disciplines. Bon, Inria a la particularité dans la durée d'être un endroit comme d'autres endroits d'ailleurs où les mathématiques et l'informatique ont toujours eu un dialogue fécond, fructueux, et ce n'est pas nécessairement simple à faire vivre, et il y a toutes les autres disciplines sur lesquelles il faut s'ouvrir. L'informatique, c'est aussi une technologie, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une technologie, mais c'est aussi une technologie avec plein d'enjeux, notamment pour que l'impact de cette technologie puisse se réaliser, c'est des questions de la standardisation, je voyais Jean-François Abramatic tout à l'heure, avec lequel j'ai discuté dans la salle, euh, le web il s'est fait parce qu'il euh, y, euh, y avait la capacité à avoir des, des communautés, dont des communautés académiques, qui puissent pousser euh, de la standardisation. C'est aussi une industrie, l'informatique, euh, avec euh, beaucoup d'enjeux en, en, en France sur le fait qu'on n'a pas toujours été euh, très, on va dire, euh, en réussite sur le fait d'arriver à construire euh, une industrie euh, de l'informatique, euh, aux standards internationaux, avec, euh, moi je pense, euh, les enjeux de, de pouvoir construire des, des grands éditeurs de, de log des logiciels qui puissent tirer euh, aussi euh, le monde de la recherche en, en informatique. Et puis, je pense que c'est aussi une culture, avec euh, des vrais enjeux euh, d'explicitation, euh, des enjeux à tous, les, à tous les niveaux. Je pense que ça a été aussi, d'une euh, certaine manière, euh, évoqué par, par Claire Mathieu, c'est euh, comment on est capable de on va dire, de partager, nous, communauté académique, tu parlais d'un variant, Claire, tout à l'heure, auprès de la haute administration, quoi c'est important qu'un certain nombre de, de choses soient, soient respectées quand des algorithmes sont mis en œuvre. Et pour répondre à votre question, ce qu'on regarde sur politiques publiques, vous avez l'impression voilà, que 2022, bon, je veux dire, les Les politiques publiques, elles, je pense qu'elles ont largement reconnu la place de, de l'informatique au-delà au euh, du numérique, euh, les, tous les, les, les, les premières euh, les premières composantes par exemple du plan de relance pour être dans une activité, elles font une part extrêmement importante à l'informatique au numérique vraiment central, ça se voit sur les chiffres il y a 5 ou 10 ans c'était pas imaginable, c'était un sujet où il fallait convaincre des interlocuteurs que ce n'était pas un sujet de tuyau l'informatique, mais que c'était central euh, et sur ces fondements, on a parlé d'informatique quantique, et aussi sur ces euh, sur applications, et aussi dans d'autres sciences. Nathalie de Racheteram, comment est-ce que vous voyez euh, bah, votre coopération possible, future, Alors, présente, mais future aussi Vous êtes deux universités, deux organismes de recherche, qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut imaginer pour, pour l'avenir Déjà, euh, on travaille déjà ensemble hein, sur les deux labos dont on a parlé, euh, CNRS euh, et puis avec l'INRIA. Je pense que dans les deux labos, il y a des équipes INRIA, je crois qu'il y en a une, une à, à l'IRIF. Et puis, euh, on a aussi euh, travaillé sur un centre, euh, Sorbonne Université INRIA. Vraiment, on est dans, dans une dynamique. Moi, je pense qu'il y, y a un projet, justement, et justement, Eleni était là tout à l'heure. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'on travaille... Diamanti, oui. Voilà, Diamanti, pardon. Euh, dans, un, dans les partenariats futurs et à mettre en place, d'abord avec la cette dimension euh, coopération entre nous, Pierre après, on verra plus européenne ou internationale. Mais typiquement, ce qu'on est en train de faire sur le quantique, on est en train de, de travailler sur un centre quantique parisien, donc avec vraiment une, une visibilité internationale forte en regroupant nos forces, en travaillant euh, tous les tous les quatre avec avec PSL et d'avoir comme ça une structure de coordination euh, autour de recherche, formation, transfert. On n'a pas beaucoup parlé de transfert aujourd'hui, mais on, on pourra en parler une autre fois. Mais donc du coup, voilà, d'essayer ensemble euh, de mettre en visibilité, de, de donner les moyens à un certain nombre de thématiques fortes, tout, tout en continuant bien sûr à soutenir euh, les projets de nos labos et puis aussi, avec cette dimension européenne, hein, je pense qu'il ne faut pas oublier, il euh, y a beaucoup de travail autour des, des infrastructures européennes qui sont vraiment un, un enjeu extrêmement important pour capitaliser, pour avoir des infrastructures vraiment euh, voilà, robustes, importantes au, au niveau de l'Europe. Voilà. Et puis, euh, on a aussi à travailler, je pense qu'on en a un petit peu déjà discuté, euh, sur des partenariats à l'international, au-delà de l'Europe, ensemble. Et ça, je pense que c'est ça qui va faire... Euh, notre force ensemble dans les, dans les années à venir sur, sur ces thématiques, et, et plus largement. Des partenariats, alors. Euh, Antoine Petit, comment est-ce que ça fonctionne là, entre mm -hmm. vous quatre alors, tout, <coughs> tout à l'heure, je, je disais toute l'admiration que j'avais pour nos pères, et, et je rappelais aussi qu'ils avaient sans doute perdu un temps important à se taper dessus, <rire> pour penser de savoir, entre le Masi et le LITP, quel était le plus beau des deux euh, je pense que ça c'est un mauvais combat. Aujourd'hui, je crois que, que Bruno l'a rappelé, les enjeux de l'informatique, les enjeux de la place de la France, c'est pas de savoir lequel de nous quatre est le plus beau, ou le plus grand, ou le plus fort, c'est vraiment dans une logique de coopération. Ça a été rappelé par Nathalie, les deux labos, ils, sont, alors, ils ont pour tutelle une université, le CNRS, ils ont comme partenaire privilégié Inria. Je pense que les enjeux, ils sont là. Les enjeux pour l'informatique, de mon point de vue... Euh, ils sont dans, dans le fait qu'on qu essaie d'exister en tant que pays, euh, parce qu'on n'est pas un si grand pays que ça, et qu'on ne sera pas, probablement pas performant dans tous les domaines. C'est vrai pour l'informatique, on l'a dit, c'est vrai pour l'ensemble des sciences, parce que l'informatique impacte toutes les sciences. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il y a, il y a, dans tous les pays du monde, il y a des organismes de recherche, il y a des universités, ils travaillent ensemble. Nous, on a la particularité qui est la seule spécificité française qui est l'UMR, une espèce de joint venture entre des organismes de recherche et des universités. C'est comme ça. Euh, continuons à travailler ensemble. Je pense qu'encore une fois, les, les enjeux, ils sont, ils sont là. Je pense qu'il faut travailler, ça a été dit, plus à l'international. Nathalie a parlé de, du transfert. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est un sujet absolument clé. Christine parlait des liens avec la santé, donc on voit aussi qu'il y, y a des liens vis-à-vis -vis de la société, où il y a des attentes, c'est vrai, dans la, sur le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine de l'énergie, c'est vrai dans le domaine du réchauffement climatique. Je pense que, pour moi, les, le vrai enjeu, c'est la place de la science dans la société, et qu'on est tous co-responsables, les universités en plus, avec une mission de formation qui n'est pas celle des organismes de recherche, je pense que les enjeux sont là aujourd'hui. Monsieur Sportiste, madame Clarissier, vous voulez ajouter un dernier mot, avant qu'on... Poursuivre. Non, juste un mot pour rebondir sur ce que disait Antoine sur, je dirais, la, le transfert vers la société, non, pas le transfert, je dirais, technique, mais en tout cas, comment, et je pense que c'est intéressant aussi de, de faire ce type de, de réunion, comment finalement on fait passer l'informatique dans la société, pas simplement comme on travaille derrière l'ordinateur et c'est abusant, mais plutôt comme une vraie science, et comment on, on, on fait passer le, le message que c'est une science indispensable pour l'ensemble des, des disciplines et pour, des, euh, pour la vie quotidienne en fait, des, de la population. Donc Je pense que c'est un message à faire passer aussi en termes de formation, il euh, y a quand même une, des, des étudiants qui arrivent et qui, euh, finalement, ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. Et, et donc, il y a tout un sujet aussi sur comment faire rentrer l'informatique hein, sur, euh, sur le lycée, voire le collège. Comment, voilà, comment on est capable aussi, dans cette société, de lancer cette, cette science informatique de façon euh, plus importante et plus large oui, je crois qu'encore tout a été dit. C'est l'avantage de passer en dernier sur les sujets. Je crois qu'il y, y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de, de l'informatique, vis-à-vis de la communauté académique et puis au-delà de, de l'écosystème qui dépasse la communauté académique en informatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui, qui sont mis, qui vont être mis. Et je pense qu'on a une... Collectivement, quand même, la responsabilité d'arriver à réaliser ce que ce que tu disais, Antoine, c'est-à-dire de dépasser les, les petits les, les, les petits irritants, les petits éléments de chicanerie, parce que quand même la vie n'est pas, enfin la vie est compliquée quand même, et parfois l'État euh, s'arrange pour pour pas la rendre simple non plus. Mais je, je, je pense qu'on a vraiment une responsabilité collective à réussir, parce que derrière il y a beaucoup d'attentes. Moi, je suis confiant sur le fait qu'on y arrive, mais il faut qu'on en soit conscient de cette responsabilité. Merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup.